Je en ce après-midi, nous sommes là, Seigneur, Le cœur préparé, Seigneur, à recevoir de toi. Seigneur, la personne que tu as choisi, le Dieu par excellence. Je voulais que cette personne soit remplie, Seigneur, de ta puissance. Vous êtes rempli, Seigneur, de l'Esprit-Saint. Seigneur, je t'en prie, le Dieu par excellence. Et fier, Seigneur, lorsque tu s'est levé, Seigneur, Père éternel, ce jour-là. Lorsque tu as le courage, Seigneur, de parler devant, Seigneur, les hommes intelligents. Je t'en prie, Seigneur, que cet esprit qui t'est parler le ciel seigneur que ce même esprit puisse en parler de la personne que tu as prié seigneur pour cet après-midi Seigneur, nous voulons nous seigneur nous ce moment. puissant seigneur que nous par le nom de jésus seigneur je vais laisser la parole et de la de et laisser le serviteur et la de Je fin de la la de parole je suis un homme qui a été un homme qui Nous qui qui et O, oh, et que ce Amen la matière d'aujourd'hui c'est un cadeau je répète encore la matière d'aujourd'hui c'est un cadeau Dieu te bénisse pour le thème du mois passé tous les prédicateurs et prédicatrices qui sont passés en ce lieu, ils m'avaient encore élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un thème très important pour l'Église. C'est un thème qui est très important pour l'Église. c'est amour. Il avait beaucoup parlé sur l'amour. Il y avait une chanson qu'on chantait lorsque j'étais encore petit à l'école de dimanche. Cette chanson touchait mon cœur. Et en plus, Et encore plus lorsqu'on était dans l'ensemble Vraiment, quand on chantait cette chanson, ce n'était pas seulement pour chanter. Mais on faisait l'effort de vivre les paroles dont on chantait. Tu me dire dans l'église de Dieu. Que cela ne puisse pas devenir comme une l habitude. habitude de venir devant Dieu écouter la prédication lorsque nous avons fini nos la chose qui est très importante lorsque nous nous prêchons c'est que nous-mêmes qui prêchons les que nous puissions vivre selon la parole dont nous prêchons et vous aussi qui écoutons, qui écoutons que vous puissiez faire cet effort-là que la parole de Dieu nous le demande. J'aimerais chanter cette chanson. Cela est ma prière pour la prédication d'aujourd'hui. Est-ce que ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette chanson? Est-ce que nous devons nous le voir chanter cette chanson ensemble cela est la prière qui va nous faire entrer dans la prédication. Nous allons. Nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus. Nous prions. Qui divise, ne soit plus, il est le monde de saura et nous sommes chrétiens par l'amour dont nous attendons en pleine. Nous marchons contre la corde à la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes peines. Et les monde des que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nous adressons après. Dès le nous voulons pour Jésus. dès nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre les salis, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nous sommes. Nous est nom de Jésus. ma voix est assez, euh, mais pas très bien à cause de la prière le terme d'aujourd'hui je disais que c'est un cadeau c'est un cadeau qui ne vient pas de moi c'est un cadeau c'est un cadeau qui est si spécial que le Dieu le créateur que le Dieu ton soutien. aujourd'hui ça lui a plu de te donner un cadeau moi tu donnes l'offrande à Dieu aujourd'hui Dieu ramène son offrande. Les louanges amènes, nos offrandes auprès de toi. Le thème d'aujourd'hui C'est un, un thème qui est dynamique. toujours matière. Je vais essayer de faire en sorte que cela ressemble aux prédications que j'ai passé le mois passé. Nous le même pied. Enfin que nous puissions être au même, avec le même pied. Parce très important. c'était un, un thème qui était très important. comment gagner par l'amour. On nous avait prêché comment gagner par l'amour. Alléluia. Amen. Bolingo, l'amour. Bolingo, l'amour. l'amour. C'est la base. C'est la base. Il y a l'église et encore L'église du Christ. l'amour. l'amour. Cela est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre thème principal, notre thème principal. l'unité dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. L'unité. Bon, dans l'église. Écoute-moi bien, bien-aimé. On a plusieurs sous-thèmes dans cela. C'est pourquoi l'unité selon la Bible. C'est quoi l'unité selon la Bible? Alléluia. Amen. C'est quoi? Les animi. Et c'est quoi? Oh, hein? qui est l'unité? Selon la Bible. Selon la Bible. C'est quoi l'unité dans la Bible? Il y a un monde sous thème que développer. Cela sera notre sous-thème dont nous allons développer. Deuxième sous-thème, la deuxième sous-thème. La puissance dans l'unité dans l'Église. La puissance dans l'unité dans l'Église. La puissance de l'unité dans l'église. La puissance de l'unité dans l'église. Et c'est très important. Cela est très important. Est et si qu'à Batouazali unis. Là où il y a des pers là personnes. Là où les personnes sont unis. Là où les personnes sont unies. Et si qu'il y a de force et ça l'a C'est là où on trouve la force. Troisième. Le troisième point. L'importance de l'unité dans l'église. Hmm. L'importance de l'unité dans l'église. <rire> comment conserver quatrième Comment conserver la unité dans l'église Quatrième, comment garder l'unité dans l'Église Le bienfait de l'unité. La force de l'unité. Ma caste y a Nous ce sont des Tout cela sont des soutiens. Des que on va construire. Mais, les pas Mais je ne pense pas qu'on pourra finir. C'est un thème très important. Est un thème qui est très unité, important. Dans unité dans l'église. Bonmoko na caste église. L'unité dans l'église. Bonmoko na caste église. Na caste église n'a qu'on. Dans l'église de crise, sans unité. Sans bonmoko. Sans bonmoko. Sans l'unité. To bonmoko na bolamwanzende. On ne verra pas les bienfaits de l'éternel. Le secret des bienfaits de l'éternel. Cela se trouve dans l'unité alléluia Amen. Bien aimé dans le Seigneur. selon la Bible. Qu'est-ce qui est l'unité selon la Bible? Premier verset. Premier tout le temps à la livre à On va lire dans le livre de Corétien. Chapitre 10, chapitre 10. Verset 16 à 17. Verset 16 à 17. La personne qui a mis nous aider pour la lecture. va l'unité. Qu'est-ce qu'on appelle l'unité? Selon la Bible. Selon la Bible. Que la Bible nous dit. Par rapport à l'unité. Cela est très important. La personne qui a trouvé peut nous aider pour la lecture. C'est un livre Nous pouvons faire un peu vite, s'il vous plaît, parce qu'on commence un peu tard. Alléluia. Amen. Un cadeau qui est très bien que Dieu nous accorde. Référence. Non. Un Corétien. Chapitre 10. Verset 16 à 17. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16 17. Nous lisons notre Seigneur. Amen. La coupe des bénédictions que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Mm. Le pain que nous, nous rompons n'est-il pas la communion au cœur de Christ? Yes. Puisqu'il y a un seul pain, mm. nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, mm. car nous participons tous amen MMP, parole du Seigneur. Amen. amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul. Là, l'apôtre Paul. Devant l'église, il y a Corinthe. Devant l'église de Corinthe. Alléluia. Amen. Au Vous voyez cette prédication. Et pour peuple juif. C'était une folie, c'était une folie pour le peuple juif. La première fois l'église de Jésus Et Que l'église de Jésus puisse se séparer C'était à cause de cette prédications sur l'unité Les juifs, ils avaient suivi Jésus pour les prédications et les miracles Parce que vous avez vu les bienfaits de Dieu en Jésus Christ il a un nombre à 72 disciples. Jésus Jésus-Christ avait 72 disciples. Nous ensemble. Un jour, il était au milieu de ses disciples. Abanico, y ça Il commence à leur dire. C'est lui qui va manger mon corps. C'était une prédication qui ressemblait à une folie. C'est lui qui mangera mon corps. Dans cette église, dans cette église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église de ma mère. C'était l'église de Jésus-Christ. Les gens entendaient ces paroles. Le corps d'une personne. Ils sont mangés le corps d'une personne. De cette manière-là, nous vivons Les gens ils se sont regardés Alléluia. Amen. Ils se sont dit non Cette personne commence à nous emmener dans d'autres choses C'est des choses que nous ne connaissons pas Et 60, ils sont partis Jésus regardait chacun, il commençait à partir un par un Il restait plus que 12 Alléluia. Amen il restait plus que douze dans l'église de Jésus. Ne soyez pas à Pierre. Jésus-Christ, il arrive devant Pierre. Il va dire à Pierre. Vous vous attendez quoi Tout le monde est parti. Vous vous êtes resté. Vous attendez quoi Pour que vous puissiez le suivre. Pierre regardant Jésus. Il dira Seigneur. Nous, nous partirons où Où Qui suivrons-nous toi, Yo. toi, Yo. toi, ah. Amen. Yo. toi, toi qui as la parole Amen. de la vie, alléluia, Amen. Amen. frère, frère, sœur, sœur, si tu viens pour Jésus, Amen. même s'il y a le vent, tu vas rester. Est-ce que, est que nous sommes là C'est pour cela moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Qu'une personne puisse qu donner une raison une église. pour laquelle il a quitté l'église. Parce qu'il y avait un tel pers non. une telle personne. Non. Amen. Non. Non. Non. non. non. C'est que tu ne sais pas qui t'a appelé. appelé. Si tu viens à l'église, oui. si tu viens pour ton maître, oui. peu importe la situation. Oui. Tu vas rester. Amen Puisque tu sais Tu as été appelé par, pas par un homme Tu viens ici pour Pas pour accompagner quelqu'un Comme je viens accompagner celui qui m'a créé Celui qui m'a appelé Même si pasteur Gila il s'en va Moi je veux rester Même si pasteur Aimé il s'en va. Si va Moi je veux rester Le Jésus Christ, Christ. va me trouver sur cette chaise Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les notions de l'on la unité dans l'église. Aujourd'hui, on te dit que l'on veut la bon qu'on a l'église. Et l'on connaît au Bapngi bon Qu'est-ce qu'on appelle unité? C'est très important, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est -ce très, c'est très important, mes frères et sœurs dans le Seigneur. qui unité, il n'y a pas d'unité dans l'assemblée des dieux. Nous sommes des joueurs de diable. Nous sommes inutiles devant l'éternel. Nous sommes inutiles devant Dieu. Nous sommes faibles devant notre adversaire. Nous sommes faibles devant l'adversaire. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle l'unité La Bible nous dit l'apôtre Paul commence à parler. Si sainte scène, -Sain. si Saint -Sain. ah, sur la sainte scène, -Sain. mais interprétation la sainte scène, mais l'interprétation de cette sainte scène et ça vraiment interprétation mon co ce n'est pas vraiment l'interprétation originale. Sainte scène, -Sain, non, sainte scène, -Sain, non, alléluia, amen. La vraie interprétation, dans la vraie interprétation, et c'est la communion, la communion, c'est cette chose là que l'apôtre Paul voulait exhorter à l'église de Corée, il leur montre qu'un qu seul pain, c'est ça qui nous fait porter dans l'unité dans l'assemblée de Dieu. Une seule coupe. Yamakila, Une seule coupe de sang. Oh Yamkolo, de Jésus-Christ. Yamo ezo me Cela nous porte dans l'unité. Et ça très important. Cela est très important. unité. Je voulais parler de l'unité. Dans le mariage. Unité avec le mariage, c'est deux choses qui sont liées. Et ça différent. Cela est différent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les gens, ils peuvent être mariés et femmes. Mais Baza unité. Mais ils ne sont pas unis. Est-ce que vous êtes d'accord, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alléluia. Amen. Mariage. Le mariage. Et ça, ce sont deux choses. On va ici. Dans on lit. C'est ça qu'on appelle mariage. Mais c'est mis deux choses. On peut aussi le séparer à un moment donné. Mais et Mais la chose qu'on lit est que cela devient l'unité. c'est impossible au séparer. À nous. Cela est impossible qu'on puisse le séparer. La zone qui pas. Lorsque l'apôtre Paul montrait le pain. Oh, hier soir, l'ia disciple naïe. Jésus-Christ a fait manger avec ses disciples. Na katia lupa. Dans ce pain, oh, exac sacré. Qui est sacré? Oh, exac communion. Qui est la communion? Cela nous mène à une unité avec le Dieu d'Israël. Cela nous mène à une unité avec nos frères et sœurs dans l'Église. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de pain, dans ce pain, il y a deux matières ou trois qui font que le pain existe. Est-ce que... Est que nous sommes là notre côte y a l'ipa dans le pain avant de s'auto manger l'ipa avant que nous puissions aborder la pain, poussière y a farine. C'est la poussière de la farine. Est-ce que vous me suivez? Dans la poussière ou un an? poussière. Basu moun wa batié. Ils ont pris le sel, ils ont rajouté. Basu moun wa batié. Ils ont rajouté l'eau. Bas sali amopad. Ils ont fait une pâte. Batié à moto. Ils ont mis dans le feu Et après à un moment donné. Et après un moment donné. Et bungisi caractère y a mail. C'est là qu'on voit, ne voit plus le caractère de l'eau. On ne voit plus le sel. On voit que ça devient une autre matière qu'on appelle pain. Le sel, tu vas sentir le goût dans la bouche Mais avec les yeux, tu ne verras plus le sel Tu ne verras plus le sel Tu ne verras plus la farine Tu commences à voir le pain Donc si on te dit Dans ce pain Avant que nous puissions faire de cela un pain, On avait mis le sel On avait mis de l'eau Alors sépare tout ça. Tu seras incapable de, Donc, de séparer de la même manière qu'on a lié tout cela et Cela va rester la même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'eau que nous voyons, Alléluia. Dans ce dos et ça va la Il y a plein de produits microscope. Si on prend le micro. A et qu'on commence à regarder chacun. On, à regarder chacun, chacun, chacun on verra plein de choses. Et et il y a même le sel dans ce dos Mais, mon Mais le sel qu'on le voit. Tout. On en a que ça marche. On seulement l'eau. Alléluia. Amen. Amen. Donc, à produire une chose nous avons tous ces produits, tout ces mélanges. C'est devenu une seule chose. C'est devenu une seule chose. C'est devenu une seule chose. Ah une seule chose. Ah. Les, les gens ne voient plus loin. Comment on Les gens, les gens, ne, plus les plus les les gens ne voient plus le produit. Les gens voient seulement la Les gens voient que de l'eau. Laisse-moi te dire aujourd'hui. L'amour monte dans le Seigneur. l'unité dans le Seigneur. L'amour monte La l'unité dans le Seigneur. La Bible nous dit. Mais comment qu'un agent Quelqu'un va nous lire le, dans les livres de Jean. Dans le chapitre 17, Jean table? chapitre 17. Verset 10 11. Jean chapitre 17. Verset 10 à Jean chapitre 17. 20 jusqu'à 23. Jean On sait la le faire assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Et ce qui est à toi est à moi. Yes. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans les mondes, mm. mais eux, hey, ils sont dans les mondes. Tandis que j'avais vers toi... Papa, 11. Nous combien? 11. 11, ouais. C'est ça Tandis si. que j'avais vers toi, Père Saint, garde-les à ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, parents du Seigneur. Amen. Verset 23, 22, pardon, pardon, 20 à 22. Verset 20 à 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mm. mais encore pour ceux qui, croient, qui croiront en moi par leurs paroles. Alléluia. Afin que tout soit un, comme toi, mm. Père, tu mm. es en moi, mm. et comme je suis en toi, afin qu'ils aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un parole du Seigneur. Amen. Afin qu'ils soient un comme nous sommes nous. Mais nous. Il n'a pas dit comme moi, il a dit nous au pluriel. Très Cela est très important Qu'ils puisse être unis Comme toi et moi tous Nous sommes unis Je vais dire à quelqu'un La chose important. qui est très importante Pour que tu sois bien enseigné tu dois être fier de ta foi chrétienne Si tous les chrétiens On arrive à avoir cette capacité On arrive à ce niveau De comprendre l'œuvre de la foi de comprendre ton Deux... mystère caché à communion ou <mérée> comprendre le mystère caché derrière pas le pas le le de de ce pain que Jésus nous a laissé pour que nous nous de, nous de ce sang que Jésus nous a laissé pour que nous oui, puissions voir. frères et sœurs dans le Seigneur. Le nom de Jésus sera élevé dans, une vie. dans nos vies c'est pour cela que si on regarde les disciples de puis première église la vu qu'ils avaient compris ces révélations qu lui, la parole selon vu qu'ils marchaient selon la parole de Dieu et on verra que leur vie c'était une autre vie et on voit que leur ministère était différent j'aimerais que nous puissions comprendre cette parole la, porte est pour la, lobby. la porte Paul dit, Paul. à la fin de ce que l'apôtre Paul disait, je comprends que l'apôtre Paul je comprends que l'apôtre Paul là nous dit là nous montrer qu'est-ce qu'on a fait les, les personnes qui se sont réunies sont devenues unies. Ils deviennent une seule chose. Personne ne peut le séparer Il y a une chose qui est très importante Il peut y avoir mari et femme Une femme peut être mari ma ma ma et ma l'autre mari ma Ils ont cet amour Mais ma unité. ils n'ont pas l'unité est-ce que, est que nous sommes d'accord Est-ce que vous pouvez me comprendre Dans l'ensemble On est là, nous sommes dans la même ensemble Mais, a imité. mais ça peut arriver que nous ne soyons pas unis L'unité unité est dynamique c'est le dynamisme. C'est allé force, c'est la force. Alléluia. Amen. Soki o lini o triompher na mariage. Tu vas triompher dans ton mariage. Soki o au o triompher na famille na Tu veux triompher dans ta famille. Tu vas triompher dans votre ville. Au Canaan niveau il y a amour. Ne restez pas à ce niveau d'amour. Vous devez passer à amour beaucoup. Il faut passer l'amour et devenir. Mon papa est lo komoko. Vous devez devenir une chanson. Une l'homme longa. Il y a ngonga na zolo ba. Moi je dis. Oh moi si na a moi je c'est ce ça, ça qui est la force est-ce que vous me suivez alléluia mais couple mais dans un couple ceux qui ah si la femme dit ah le mari dit B, cela on voit déjà le contraire, mais vous êtes femme, mari et femme, mais vous n'êtes pas unis. Mais secret, mais le secret de la force de l'amour c'est l'unité. Les gens qui se sont rassemblés qui deviennent unis. Il n'y a personne qui peut le séparer. La prière Jean 17. Dans la prière de Jean 17, la puissance de l'unité dans l'église. La puissance de l'unité dans l'église de Jésus. Jésus-Christ priait. Lorsqu'il priait, il adressait ses cette prière auprès du Père. Il dira à Dieu, toi tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Mais ce que je demande auprès de toi, qu'il soit un. Alléluia. La dernière vexée, dans le dernier verset. Et donc ça très important. La chose qui est très importante. Jésus-Christ ne s'est pas seulement limité. À dire qu'ils sont une, une seule chose avec Dieu. Il ne s'est pas limité. Donc, à dire seulement que nous, nous puissions être un entre et frères et sœurs. Mais il dira encore. Et donc, nous nous tous à la mort que nous puissions être un na avec eux ou encore avec lui alléluia amen alléluia amen donc l'église donc l'église comprendre si on arrive à comprendre bah vocabulaire a prière au vocabulaire de ce prière de cette prière tous à la mort que nous puissions être unis avec le Dieu qui a créé le ciel avec le la terre avec le créateur laisse moi te donner l'explication si moi je deviens une seule chose avec Dieu danger de pour je deviens un danger de mort pour toutes les situations qui pourraient avoir lieu. Je, je, je, je serai insupportable devant les fichiers. je serai insupportable devant le pourquoi? diable pourquoi la bible nous dit la bible nous dit Christ à nous mmh. Christ en nous. Et le monde a pu sauter. Pas avec nous. Et le monde a Pas avec nous. Mais la Bible, dit Christ est Mais la Bible en nous. nous dit Christ en nous. Christ en nous. Christ abisauté. en nous. C'est l'expérience de, de la mort. Ah, ben. Écoutez-moi. La Bible nous dit encore. Si Dieu sort. est pour nous. qui pour la Alléluia. Amen. Dans la vraie version. on dira que si Dieu est en moi, est-ce que vous me suivez Maintenant, moi. Avec le Dieu qui a créé Dans la prière de Jésus. Que Jésus dit que nous puissions qu Et moi je marche. marche. marche. Dieu marche avec moi ensemble. Est-ce que vous me suivez est-ce que, est que vous me suivez ah. Donc, chrétien, Donc le chrétien Il doit comprendre cette chose Mais Christ est dans la planète, est dans la planète terre Il n'est pas venu comme un il venu pour que nous, nous oui. vivre. Il est venu pour que nous puissions oui. vivre une Qu vie qui nous ressemble Est-ce que vous, est est que vous me suivez Amen. Amen. Amen. Ah. Peut-être que tu ne vois pas cela qui Parce que le corps humain il empêche cela. La vraie identité d'un chrétien. C'est que nous sommes un Avec celui qui a créé le ciel C'est pour cela L'apôtre Paul dira Si moi je vis Ce n'est plus moi Peut-être que vous me voyez Mais ce n'est moi Mais ce n'est plus moi qui ce n'est plus moi moi moi Comment le monde est Comment je pourrais vivre une vie de vie Christ en nous. Christ. C'est Christ. Christ. l'espérance de vie. Jésus-Christ en nous. La Bible dit ça. nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Bible La Bible dit. Ne donnez pas accès au diable. Ça, diable si a diminué. ne puisse pas te diminuer. Que tu puisses être là où Dieu t'a mis. Obangisa. Toi, tu les gens, ils vont avoir peur Pourquoi? de toi. Pourquoi a Parce que tu es un avec le Créateur. Alléluia. Amen. Amen. Frère. Frère. Yekola. Apprends. Apprends la parole de Dieu. Que tu puisses savoir que Christ est venu en mission. Il y a au de te faire devenir comme le créateur. Est-ce que vous me suivez? Ça, très important. Cela est très important. Force. La force. Il y a unité De l'unité. C'est ça qui apporte la réussite. Si tu veux que ton couple Que vous puissiez réussir Tu veux que dans ta famille Que vous puissiez réussir Si, tu, si vous voulez dans votre église Que vous puissiez réussir Le secret C'est tout simplement l'unité L'unité Cela est la force L'unité Cela est la force Bien aimé dans le Seigneur Je voudrais vous dire une chose Parmi les pays ou les continents que Dieu m'a fait grâce d'aller. Communauté noire. La communauté noire. Est-ce que vous savez que le noir nous, nous nous trouvons dans tous les continents? Alléluia. Amen. y jaune. Peu oh yeah, importe où tu iras, que ce soit rouge, jaune, vers les blancs. Communauté noire. Si tu trouves la communauté noire, communauté noire, tu vas les trouver qui sont très, très reculés parmi, la communauté parmi les autres communautés. Or, laisse-moi te dire la diaspora, la nation. Les, diaspor les diasporas de toutes les nations. Il y a Force énergie dans le pays natal. Ce sont eux qui apportent la forte énergie dans leur pays natal. Israël. Israël. Première diaspora en Afrique. C'est la première diaspora en Afrique. Ils ont fui la fin avant que leur pays devienne Israël. Ils avaient fui la fin. Na époque quand en est-ce grande puissance mondiale? À cette époque-là, l'Afrique c'était une grande puissance mondiale. Israël a qu'elle qu'a milieu billo à kuna. Israël est parti chercher à manger là-bas. Parce qu'un nombre ou il y a moins de 50 ou 48. Ils étaient moins de 50. Famille Toute une famille Ils ont abandonné leur pays Ils ont abandonné leur, leur pays abandonné ma terre Ils ont abandonné leur terre Pour aller chercher là où se trouve le miel Et le, le lait. Ils sont partis dans le pays de Pharaon C'est là où le, la vie était bien Ils sont partis maintenant. Ils sont partis avec rien Mais ni dans le livre d'Exode Alors sorti Dieu leur dira Quand vous sortirez Ne laissez rien qui vous appartient là -bas. Mais lorsqu'ils sont sortis Ils sont sortis avec leurs animaux Alléluia Leur richesse Ils ne sont pas partis avec la richesse La richesse ils l'ont trouvée dans ce pays là ce, Avec cette richesse qu'ils ont construit l'Israël Aujourd'hui on appelle cela grande puissance Toutes ces choses là ils avaient pris ça à l'Égypte Alléluia. Alléluia Occidentaux. L'Occidentaux. ils ont construit leur pays Alléluia n'a avec leur route matière nion surtout. toutes les matières les a première diaspora en c'est leur première diaspora ils sont partis chercher en Afrique Quand ils sont arrivés en avait la richesse on pas les ici il y avait la on il y avait la, la, la on ça pas passé également la situation dans laquelle ils ont été. Lorsqu'ils sont arrivés. Ils ont dit, mais comment ils ont toutes ces richesses Ils ont cherché un moyen. Avec l'amour qu'on leur avait donné. Avec leur stratégie qui était très mauvaise. Ils nous ont emmenés dans l'esclavagisme. Pourquoi Pour notre richesse. Diaspora Leur diaspora Ils ont apporté la richesse Ils l'ont apporté ici Aujourd'hui tout ce que tu vois ici Ça a été importé Ici ils n'ont pas de, de, de trucs Ils n'ont pas de diamant Ils n'ont rien Mais les aujourd'hui Avec ce qu'ils avaient pris qu Ils ont construit, son grand. ils sont devenus grands Pourquoi Puisqu'ils sont partis ensemble avec la même vision, la même idée, avec la même, idée, la même pensée. Avec la même pensée. Alléluia. Amen. Et ça, très important. Cela est très important. Laisse, laisse Le peuple chinois. Le peuple chinois. Ils avaient la souffrance. Au lien à Bango, du 1er janvier du 1 janvier, janvier. jusqu'à 31 décembre jusqu'au 31 décembre ils mangeaient du riz du riz et l'eau comme à ils n'avaient rien il en spécial. il n'y avait pas de maison spéciale basalimi ils ont fait quoi ils sont sortis babimi ils sont sortis avec une seule pensée avec une seule vision, avec une seule voisine lorsqu'ils ont ils ont dit il est temps ils sont retournés chez eux. aujourd'hui ils ont construit la Chine que nous avons je ne veux pas citer tous les diasporas du monde Qui sont sortis Qui ont reconstruit leur pays Qui sont devenus des grandes puissances A cause de l'unité Avec cette même pensée Avec cette même vision Maintenant Lorsque je regarde le peuple noir partout si le peuple Lorsque tu vas trouver d'autres peuples résidés dans des villes qui sont appelées VIP. Mais au moins, a toujours le peuple noir. Le tu vas voir toujours le peuple noir. Ils sont toujours derrière. Oui, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? pourquoi, pourquoi, pourquoi Laisse-moi te dire. Peut-être que toi-même tu ne sais pas. Pourquoi le diable est malin. Le diable est malin. Il sait quelle richesse tu es. Il sait quelle puissance tu as. Il sait que si te combat, il n'arrivera pas. C'est pour cela qu'il veut t'apporter, il veut t'apporter dans l'ignorance. Que tu puisses n'avoir aucune connaissance sur ton, identi ton identité La qui tu es La le jour où nous saurons qui nous sommes on sera grand est-ce que vous me suivez est cela est très important les têtes que vous êtes ici, parmi, Bissot, parmi nous, il y a des grands hommes d'affaires, il y a des femmes d'affaires, <coughs> mais pourquoi on n'arrive pas à progresser? Parce que dans chaque communauté la noire, Terre, sur la planète Terre, quand ils venaient nous coloniser, ils comprenaient qu'on avait quelque chose dans nos têtes, jusqu'à sur nos Terre. Ils ont regardé ont dit quels moyens. On fera pour pouvoir détruire ce qui ont dans leur terre, terre, terre. Pour que nous puissions prendre ce qui se trouve sur leur terre. Ils ont apporté ce fruit qu'on appelle la division. Alléluia. Amen. L Église. L'église. Si on comprend le secret de l'unité. De l'unité. On sera haut. On sera élevé. Couple. Le couple. Couple. Le couple. Ceux qui vont comprendre. Si vous comprenez. Secret. À unité Le secret de l'unité. Dans, dans, couple dans nous. votre couple. Vous serez élevé. Pour bon, ça, la famille Vous ferez une famille soudée. Est-ce que nous Est oui. sommes oui. là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. nation Dans toutes les nations, peuple noir. Si vous trouvez le peuple noir. à l'Africain. Que ce soit africain, que ce soit Amérique du Sud, Amérique. que ce soit Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, vous allez toujours le trouver le dernier. Reste avec eux. Monake, tu verras qu'il n'y a pas d'unité. Cela bon est la maladie es ma pauvreté. qui apporte la pauvreté, qui apporte les problèmes. C'est à cause des divisions. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Est-ce que nous Amen. sommes là? Ozala et Cherche à être une seule chose si une partenaire. Avec ton partenaire non, moi, si on Avec ta femme non, ou ton mari non, Ou avec vos enfants vous Que vous puissiez être une Je seule chose Si vous êtes une seule chose Jamais le diable rentrera Jamais dans le sorcier rentrera dans Jamais le sorcier aura le pouvoir sur vos enfants Jamais vous aurez les problèmes dans le diable diable Dans chaque problème que vous allez rencontrer Si vous vous avec une seule pensée. Le Dieu d'Israël se fera voir. Je marche, je voyage. Attends que Marie. Et ton mari Avant que je puisse aller dans ce pays Je dois d'abord parler à ma partenaire Qui puisse m'accorder son accord Que nous puissions devenir une telle chose Qui puisse savoir que moi je sors Moi je vais dans tel pays Pour telle chose Si elle, elle est ensemble avec moi Et que nous avons la même pensée Alléluia. Amen. Et si Là où elle va rester, sa prière. Sa prière, sa prière ma prière, sa prière. Et sa bénédiction pour Nanga. Ça sera une bénédiction pour moi Dans tous les obstacles que je pourrais rencontrer. Mais si moi je m'en vais, sans que, même sans, harmonie, harmonie, sans que nous puissions avoir cette même harmonie. sans que nous puissions avoir cette même harmonie Sans, sans, harmonie, harmonie, sans, que, nous même sans que nous puissions avoir le même sentiment. Moi je pars, je suis Et dans, le dans le la zone. Elle, elle reste, elle murmure. Mon chemin sera barré. Alléluia. Amen. Je ferai un voyage qui sera Olimobima. Tu veux sortir. Olimo. Ta femme dit non. Demande-lui pourquoi. Olimo. Si elle donne une Olimo. raison. Olimo. Si donne une Olimo. raison. Olimo. Et tu trouves que cette raison Olimo. est là. Elle te dit ne sors pas, reste. Olimo. Tu veux sortir. Olimo. Ton mari dit non. Demande-lui pourquoi. Olimo. Alléluia. Olimo. Alléluia. Bima. Sort, vous avez la même morale, pour que vous puissiez avoir ces mêmes morales. Si tu vois que tu dois partir pour ramener quelque chose de bon, alors assis-toi et convainc la personne pour que tu puisses partir avec et sa bénédiction. Là, avec moi, avec moi, avec moi. Parce que vous êtes la même chose. C'est pour cela que tu verras que vous serez une chose qui sera forte. Est-ce que nous pouvons entamer pour Dieu L'unité mmh, bon bon dans l'église. Bon, a Bon, dans l'église. C'est là que fera la force de l'église. Dans l'église de Jésus. Et quand ta canbre qui On ne regarde pas le nombre de personnes. Christ, il, il y a 2-3 personnes qui sont réunies. Non, je suis parmi eux. Alléluia. Amen. Nombre Ce n'est pas le nombre De la même manière que nous sommes. Si un parmi nous. Si tout quand chacun de nous dit Jésus, libre, Jésus, je voudrais apporter la force de l'unité dans cette monde si nous tous nous sommes unis frère frère So, les gens ils vont venir chercher un refuge. Parce qu'ils vont avoir des nouvelles de Jésus. Ils vont venir sans que tu mettes de Mais Le témoignage qui va se voir ici. Cela va emmener les gens. Moi je dis l'unité. Je parle de l'unité. Même dans le couple. Même dans les familles. Que nous puissions faire cette de chercher l'unité dans l'église. Que nous puissions chercher l'unité Laisse-moi te dire une chose. Nature. La nature. Les autres qu'ont enseigné bistro. Nous enseigne. Bon moni banzori. Vous voyez les abeilles. Puisque Baza abats à classe et belles abanzori. Parce qu'il y a plusieurs classes des abeilles. Mais les colos belles abanzori, oh baza producteur productif qui a miel. Je veux parler des abeilles qui produisent le, la miel. miel. La Laisse-moi te dire une chose. Je vais te dire un seul Dans l'unité. Dans l'unité. Dans l'unité. Bien dans le Nous, Nous serons élevés. Pauvreté, la pauvreté. Sera notre ennemi. Dans l'unité. La maladie. Sera notre ennemi. Dans l'unité. Les difficultés. la ennemis Dans l'unité. Pour devenir nous, ennemis Et moi et ma femme, nous marchons avec le même chemin Vu que nous sommes uni, unis à Le divorce soit il à l'unité Le, le divorce va partir loin Alléluia nous, dans notre oui, famille Dans notre maison dans notre Nous une. sommes unis Parce que le coronavirus nous rencontre Le coronavirus va le pourquoi Parce que l'unité, la famille de la femme, que moi je sors avec. Ma femme est en train Nous sommes en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ce qui est très important. L'unité. C'est la clé de la réussite. L'unité. C'est la clé à succès. C'est la clé de succès. Notre, de succès. Notre votre communauté. Si vous êtes divisé, que vous soyez suivi. Que vous allez vieillir vous ne mangerez jamais du miel que vous êtes venu chercher dans, dans le, le pays, pays français. Français. vous devez être humain force pour que vous puissiez être vous je parle des, des abeilles, abeilles vous voyez les abeilles qui produisent le miel vous le voyez ils sont en groupe ils sont séparés en quatre parties je ne sais pas si j'arriverai à définir cela dans le nombre qu'ils sont ils sont nids mais bando, parmi eux? il n'y a qu'une seule femelle. Oh. Cette femelle. Amen. On l'appelle reine Alléluia. Amen. 999 miel. Euh, restent. Mission Leur mission. est là protéger De protéger. J'ai la seule femelle qui se trouve parmi eux. Est-ce que vous, est une une vous me suivez Vous suivez ce que je vous de dire. Le, Ils sont mis. Mais, mais, bien, comprendre. mais ils comprennent. Le leadership à moi Raul... de la femme. Parmi tous les, les hommes qui sont en plus grand nombre, dans le nombre dont ils se trouve le nombre de ceux cette seule femelle, c'est elle qui dirige. si les emmènent par ils vont aller au nord à l'est, ils vont aller à à l'ouest ils vont aller à l'ouest de la même manière la femme va aller à Tous les autres abeilles ils vont suivre à la femelle, ils vont suivre la femelle. que vous voyez qu'ils travaillent lorsqu'ils arrivent en anglais cette femelle décide que dans cet arbre il faut ça la miel que nous puissions faire le miel ici il va les diviser en trois équipes. Il y a une équipe qu'on a appelée équipe des constructeurs. Et ils commencent à construire. Là où ils vont faire leur miel. On appelle une autre équipe pro protecteur. Là où ils sont en train de protéger. Ils protègent la reine avec les autres abeilles qui construisent. Est-ce que, que vous me suivez Alors le reste. On les appelle les travailleurs. Leur mission, il faut pas Ils sont en train d'aller visiter toutes sortes de fleurs. Est-ce que vous me suivez. Trois, trois, trois équipes. Les trois, c'est trois équipes. Ou quatre équipes. Mais chacun d'eux a son travail. Ma vision Avec la même vision. Oh, que la reine a donnée Que ici, la je vois que c'est bien. On va faire nos travail. Alors, Alors les travailleurs, Alors, les travailleurs qui vont partir. Les protecteurs qui restent. Leur mission, ils gardent la reine, ils gardent, reine, ils gardent ils le reste de ceux qui sont en train de construire. Alléluia. Alléluia. Pendant que vous protégez, vous pendant qu'ils protègent, écoute-moi bien. Leur, leur vie est en danger. Une fois qu'ils Une fois ils trouvent une situation compliquée pour toi humain. Bah monique est danger ça. Oui, voir danger de toucher reine. Pour que tu puisses toucher la reine, touché, bah, Pour que, que tu puisses toucher Donc, les coup. personnes, les abeilles qui construisent. Nous oyuana. Les ces abeilles. Azala tomamoko. Ils ont des épines. Oh, il y a épines ça moyen à défense pour ne pas se défendre. Ils savent que cette épine là c'est un moyen de défense pour eux. Pour que les autres abeilles puissent continuer leur vision. Alors, ils ont un liquide, ce liquide. Cela c'est leur vie. Cela c'est leur force. Donc si ce liquide, s'ils si injectent ça, lui il ne reste que quelques minutes. Pour qu'il puisse mourir. Mais pour l'intérêt de la vision et de la reine. Que cela puisse changer de terre avec tout ce qui bon, lui il voilà. va sortir ce ci bon, c'est sa force oh, y a bah, pour, se défendre. pour oui. pouvoir se défendre afin que, à que même s'il mais, mais la vision de la reine est-ce que vous est me suivez alors eux qui sont partis visiter, au chercher à les travailleurs pas ça obligé. ils sont dans l'obligation il faut au moins, il faut au moins. Bah, visiter, il faut qu'ils visitent plus de 500 ils sont obligés de visiter plus de 500 sortes de fleurs. Alors vous voyez le miel. Vous voyez le miel. Ce que toi tu manges tu tout ça. Bon. Mais dans ce miel dans là, les abeilles qui ont fait ce miel organisé. Ils sont bien organisés. Ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs. Plus de mille. Plus de mille. Mais n'a même qu'à vision. Avec une seule vision. Il a la De faire le miel. Plus de 1000. Plus de mille. Mille. Mais moi, non, ça, ça va Plus de mille. mais c'est la femelle qui. Qui les qui les qui les guide. avec l'unité dans l'unité c'est pour cela tu résistent laisse-moi te dire maintenant la vie en soi d'un ce n'est pas une vie qui ne dure pas longtemps. Alors quand ils finissent ils savent que là notre vie est en danger ils, ils vont se rassembler encore ils vont maintenant être guidés par la reine alors la reine va les emmener alors, où? alors la reine va les emmener dans un endroit où elle, elle va pondre les œufs. alors quand la reine va pondre Il faut Alors elle doit aussi pondre 1000 mille, mille, mille oeufs Elle a ce, la seule femelle Elle pond 1000 oeufs Alors il le protège Alors après quelques minutes, eux ils sont en train de mourir Alors ceux qui sont nés sont nés de la même façon il n'y aura qu'une seule femelle alors ce sera elle la reine les bien-aimés je voudrais vous dire dans l'unité on va faire plus que les abeilles si les abeilles si les abeilles ce sont des des, des que Dieu a créé mais nous Dieu nous a créés à son image si les abeilles ils arrivent à s'organiser ils deviennent une seule chose pour faire à leur force pour construire pour produire le miel pourquoi pas nous pourquoi pas nous église une grande église une grande église cela est très difficile pour moi difficile pour que je puisse voir l'église est ce qu'il y a une assemblée de mamans ou pas prédicatrice prédicatrice dites-moi d'abord est-ce qu'il y a une assemblée des mamans Faites un effort. Force La force à pas à ma Cela se trouve auprès des mamans. Un pays dont les femmes ont construit. <rire> cela est fort. Mais vous devez avoir l'imité. Vous devez être soudé. vie. Mais vous verrez les vies de vos hommes et de vos enfants. Cela sera élevé. La force d'une famille, ce n'est pas l'homme que personne te mange. La force d'une famille, c'est la femme. La femme, elle sait protéger son homme et ses enfants. Marche dans le monde entier. Règle, mange dans la forêt. Tu verras les animaux. On ne connaît pas leur père. Mais, mais leur mère. Est-ce que vous Est-ce que vous me suivez? Si tu vas même chez les gens, Leur père. On ne sait pas. Mais leur mère. Tu vas la connaître. Est-ce que vous Est-ce que vous me suivez? Tu vas chez les saints. Leur père. On ne va pas le connaître. Mais leur mère. Tu le, tu le verras. Est-ce que, avez... Est que vous me suivez Est-ce que vous allez Est-ce que vous êtes là C'est pour cela la femme. tu dois savoir la responsabilité de la famille. La responsabilité, la la responsabilité de l'église. Cela se trouve dans vos mains, les mamans. Si ta maison ça, prend une autre femme, ce n'est pas papa. Est-ce que vous Est-ce que vous me suivez vous avez la responsabilité. Vous savez la Vous devez savoir que dans vos familles, si ça va rester, ça sera pour nous. Si dans nos églises, si nos églises seront élevées, ça ne sera pas le pasteur qui l'a. Ce ne sera pas non plus le papa papi, Mais les femmes. C'est les femmes qui font élever maman. Les, les femmes, femmes c'est elles qui construisent ma Les mamans, les maman, maman, maman, c'est elles qui construisent maman. la maison et leur famille Je voulais vous dire une chose. Pour, Pour finir Vous voyez le coq Soso. Le coq Écoute, joue avec tout le monde mais pas le coq Vous voyez nous en Afrique, vous en Afrique un Ou dans des pays réculés vous savez, le coq il se fait euh, il se fait nourrir seul. Ça, ça se se fait seul. Pardon, regardez, le coq c'est un grand travailleur. Il va se réveiller un matin. Il sort le matin, il va chercher, il mange par-ci, par-là. Mais quand le soir arrive, vous verrez le corps qui est là autour euh, du parcelle Est-ce qu'il y a des gens Qui ont élevé les coqs ça Ce sont des révélations Il faudra s'être acclamé pour la part de Dieu Le coq il est parti Vous ne l'avez pas vu la il journée Ils sont partis Chacun cherche soir, son côté Mais le soir, soir Il revient Il commence à manger vers la maison Bien aimé dans le Seigneur mais d'ici comment c'est la canzée, je veux oublier au tout, mais là où je glorifie mon Dieu, je serai tout autre même si je vais loin mais, église, mais mon église c'est moi je le porte dans mon cœur, dans ma vie je porte mes frères dans ma vie je porte mes soeurs qu'ils soient là ou pas lorsque je me genoux toutes soeurs, tous frères qui, qui vient dans ma vie sans qu'ils puissent dans ma prière je cite le nom les âmes de Dieu là où il se trouve que tu puisses la là où il se trouve le, le Seigneur, le protège Si oui, s'il a de le combat, le laisse, le laisse, le que le le le laisse que tu puisses combattre en soit protégé par toi parce que tu es Dieu parce que tu es le protecteur par excellence je voudrais te dire une chose même quand quand il, quand il donne naissance je voudrais te dire que vous le savez très bien si tu accouches ceux qui sont soit par si, si euh, le poule boule accouche. on a moins à ça. Si tu veux provoquer, Yada, couche, provoque -so viens, moi. essaie de toucher son enfant. Il va laisser son enfant, il, il va toucher. il ne va, va pas regarder ta grandeur. Il ne, or -tipa. Or -tipa. ne va pas regarder sa grandeur. Que même poule il, il va te combattre jusqu'à ce que tu lâcheras. Est-ce que, ma est que les mamans sont, sont là Pendant que la maman qui est le, le, la poule, ils sont en train de se battre si pour l'église. Les mamans de l'église, les mamans de l'église parallèle de l'église Il est temps que vous puissiez prendre l'église comme votre enfant. Que vous puissiez vous battre. Ah parce que pour Je cela, ce sera une source de bénédiction pour nous. Avec, Avec, vos, ambas. Ambas. Avec ah, vos enfants qui vont grandir dans cette église. Est-ce que vous, avez Parce que vous oui. me suivez Cette même poule. Quand ils avancent, il va commencer à écarter le, le sol. Ses enfants commencent à venir à manger. C'est lui qui fait tout pour, pour que ses puisse enfants puissent manger. Cette même poule. Quand il voit du pain Il voit que c'est gros Il sait que ses enfants n'arriveront pas à manger ce, ce pain Il va commencer à piquer Il va commencer à couper cela petit à petit. Afin de servir ses enfants Pendant le moment que la, le, la poule fait ça Papa Le coq il n'est pas là <rire> Papa Le coq il n'est pas là Il y a seulement la poule Alléluia Alléluia est-ce que vous allez? Amen. C'est pour cela les mamans, vous avez des responsabilités. Maman, Moi, c'est Thomas. La femme de papa, Vous avez une grande responsabilité. Si l'ensemble des mamans ne se lèveront pas dans cette église, Dieu va être triste tout le temps <rire> Il a besoin que l'assemblée de maman puisse se lever Le soutien de pasteur, Fox y a pasteur La force de pasteur de parole, Cela vient auprès de maman Alléluia. Amen Si tu regardes même dans la Bible Je n'ai pas vu un disciple de Jésus lui apporter un cadeau Alléluia. Amen. Cela n'est pas donné au papa. Mais, mais maman, les mamans, pas dans, dès qu'elles sont là, elles arrivent à prendre soin de l'église, mais également soin de leur pasteur est bon. Cela est, bon. est très important. Madame Werner. Madame Werner. Moi, Saint Thomas. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de citer. Ton nom. Ça m'arrive que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Peut-être que cela a été donné. Peut-être que cela donné. Tu as ces temps-là de rassembler les mamans. De leur refaire à soi. Leur dire que nous sommes des femmes. Des, des femmes qui vont construire l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Dieu du Tout-Puissant reçoive à gloire. Nous avons parlé de l'unité. C'est quoi l'unité selon la Bible hum. Alors, dimanche prochain. Alors le dimanche prochain, si j'arriverai, je vais continuer. La troisième, quatrième. Avec le troisième et le, troisième et le quatrième cinquième point. Cinquième, Ensuite, on verra le mais, cinquième et le sixième. Mais par l'amour de Dieu. pour l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Vraiment. Vraiment. Non, ce pas passé, mais... Je demanderai à Pasteur Guilin. Appuyez Appuyer ce coup. Appuyez Appuyer cette maman. Qu'elle puisse prendre la relève. Qu'elle puisse prendre la relève. Qu'elle puisse, qu que puisse prendre la relève. Les mamans de l'église. Elles ont besoin d'être aidées. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Premier jour réunion Votre premier jour de réunion. Donnez-moi l'invitation. Invitez-moi. Donnez Donnez Donnez Alléluia. Amen. Pas de pasteur. Pas pasteur. Vraiment au nom de Jésus, pardon. <tout> ne laisse pas cela que... Ne retarde pas cela Même s'ils sont, sont pressés sont le Prends le temps de discuter avec Si <tout> tu... tu vas discuter avec toutes <tout> les mamans <tout> le Cela sera une bénédiction la Cette unité là Est très importante important. Derrière elle, elle On va encore plus Elle va encore plus nous rassembler <tout> les les <tout> papas. Je veux Sans voir c'est-à-dire les papas, on se donne dans l'unité, une réelle unité. Je dis ceci. Si nous voulons voir la force, de nos prières, que nos choses changent. On doit être à la tête. Mais la tête. la queue. Il n'y a qu'un seul secret. C'est l'unité. Je voudrais te dire ceci. Je te donne la promesse. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Le dimanche prochain. Le dimanche prochain. On va continuer. On va continuer. Avec ce même sous-thème. Je voudrais que tu puisses venir ne manque pas. Alléluia. Amen. Ah, bon L'autre, ça sera un bonus. Aujourd'hui, tu as je eu un cadeau. Quand tu as déjà vu quelqu'un pour a donner bonus. un cadeau. On rajoute encore un bonus. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël puisse nous bénir. Oh, nous nous laissons. <rire> Nous, vons, non? nous nous lèvons Nous nous pour prier. Prie pour l'unité dans l'ensemble. Prie également pour ton unité dans ton couple. N'oublie pas cette chose. Lorsque tu marches, ne te vois pas que, que tu marches seul. Tu ne marches pas seul. Le Dieu puissant. Il est avec toi. Le Dieu puissant. Il est avec toi, est avec toi ensemble je voudrais finir pour par ceci il y avait une personne avant que nous puissions prier écoute moi bien aimé ce père dans son village Malade. Il y avait la maladie qui s'était emparée du village. Cette épidémie tuait énormément. Alors ce papa connaissait Dieu. Alors ce papa, de la manière dont il connaissait Dieu, tous les jours dans sa vie, lorsqu'il allait chasser, il chantait une chanson. Mmh, Jésus, c'est un ami euh, d'amour. Mmh. Ah, Jésus, c'est un ami d'amour, tu m'aimes énormément. Yo, Toi, tu es mort à la croix Ouh, pour me montrer le chemin. Zembo, oh Et ce papa, c'était comme une prière de tous les jours. Mais si Maintenant, dès qu'il voit que la maladie s'est emparée du village. Mais remarquer que la la qui m la et on a, a remarqué la que la maladie. la maladie avait touché le sol, c'est pour ça que tout le monde était tombé malade. Alors, papa, en de gens, mais en de Alors ce papa, avec sa foi, il priait, et disait, Seigneur, là où mes pieds vont, vont se mettre, la maladie, mais la que cela ne puisse pas être moi, mais toi. Alors papa ce papa à chaque fois qu'il marchait, alors dans sa foi il pensait qu'il allait marcher dans l'espace. Mais chaque fois on a non mais à chaque fois qu'il marchait, il voyait qu'il touchait le sol Donc il y avait les traces de ses pas Il commençait à avoir peur un jour de tomber malade il a Un jour il dira à Dieu dans sa prière Et Je prie, je pleure que tu me protèges Que tu puisses me faire marcher dans l'espace comme tu avais marché sur l'eau Mais pourquoi tu me laisses toucher ce sol Si tu as tué l'ami de l'amour tu en as mis sa Ce père n'avait pas fini sa prière. Il a vu Dieu, oh, oh, Dieu envoyer son ange. Il voit quelqu'un qui rentre dans sa maison et cette personne était vêtue de blanc. Il dira à ce papa, quand toi tu marches, les signes que toi tu vois, les des, des traces de pied, ce ne sont pas tes traces, ce sont mes traces. Comme toi tu es, tu dois savoir, de la même manière je suis, c'est de la même manière que tu es. Amen. Toi, tel que tu es là, à chaque fois que tu sors de chez toi, quand tu finis de prier, quand tu marches, moi je te porte dans mes mains. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu Moi je te porte. Ce n'est pas toi qui, qui touches le sol, c'est moi qui touche le sol. Il y a une chose. Soit une seule chose. Nous fermons nos yeux. Commence à prier auprès de Dieu. Dans ce que tu as entendu. Que le Saint-Esprit puisse faire des choses. Nous prions au nom de Jésus.